J'aime la ligne droite. J'aime la ligne droite parce qu'elle offre, elle offre beaucoup de possibilités. Euh, je crois qu'elle peut être coupée, elle peut être assurée, euh, elle peut être ouverte, euh, elle peut créer un autre espace. La ligne droite, c'est comme si ça m'ouvrait toutes les portes. Mon nom, c'est Annie Abbé et je suis artiste peintre. Euh, que je joue dans le fond avec la géométrie, l'architecture, les profondeurs. Que je veux euh, que les gens rentrent à l'intérieur de mes tableaux puis qu'ils s'y perdent. J'ai commencé à gribouiller, comme tout le monde, là, vers 6 ans. J'ai suivi des cours de peinture, de dessin, mais vraiment, le déclic s'est fait quand j'étais dans les cadets de l'air. À 14 ans, je faisais de la photographie et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et c'est comme ça, par la photographie, que je suis rentrée dans les arts. J'ai grandi à, à Charlebourg et puis je suis venue vivre sur la rive sud. L'introduction du paysage, ça a vraiment commencé avec le, le fleuve Saint-Laurent et puis ça a ouvert toutes les portes. J'ai créé différentes séries de peintures. Il y a euh, ma série architecture géométrique, qui est vraiment celle que je mets de l'avant présentement, mais j'ai aussi une série euh, paysage. J'ai une série aussi euh, plus euh, à la co plus structurée, plus carrée. Mais euh, vraiment, la série architecture est, est qui prend les devants maintenant et qui, qui lead tout le toutes les autres œuvres que je crée. L'inspiration derrière les géométries, c'est vraiment l'architecture, les lieux communs, euh, d'ouvrir un espace et dans ce cas-ci de vraiment créer un, un nouveau petit monde euh, dans lequel je vais attirer le visiteur qui va pouvoir naviguer à travers, qui va pouvoir euh, euh, découvrir, s'y perdre, tomber face à des cul-de-sac ou encore aller vers une rue, monter un escalier. Euh, c'est très important pour moi d'amener le visiteur à l'intérieur. De cette façon-là, j'utilise la, la trois dimensions pour y arriver. Euh, je veux vraiment un effet qui va euh, happer la personne à rentrer à l'intérieur, à l'obliger le regard à se diriger à l'intérieur. Et vraiment, la trois dimensions est super importante pour y arriver. C'est très organique comment euh, la forme va se déployer. Elle se déploie euh, beaucoup par les plans aussi que j'inclus à l'intérieur. Donc, euh, chaque œuvre est vraiment une construction de forme et vraiment son petit monde nouveau que je crée. À la base, je travaille avec l'acrylique, puis euh, le pinceau, la canette, l'équerre, euh, le crayon, euh, le tape, tout ce qui peut me servir. Le processus créatif commence par la recherche de plans. Euh, je vais chercher dans des livres, sur Internet, mais je vais surtout travailler à chercher euh, des plans de, de places publiques. Ça peut être des bibliothèques, euh, des hôpitaux, des salles de spectacle, hein, des lieux où ça regroupe le plus de monde possible. Euh, je les imprime, après ça, je leur applique un vernis dessus pour vraiment aller extraire juste l'encre, maroufler le papier sur la toile et par la suite, je vais placer mes couleurs la position des couleurs euh, est importante. Euh, J'ai souvent commencé par des couleurs beaucoup plus claires dans le haut du tableau pour descendre. Je sais vraiment la disposition d'une couleur avec une autre qui va dicter quelle couleur il va être là. Pour qu'il y ait une, aussi une belle harmonie entre chacune, pour vraiment que ça glisse, que ça bloque pas, qu'on sente que euh, le dialogue est là, oui, pour que ça soit joyeux, euh, ludique. Euh, qu'on ait le goût de jouer, et c'est les là, à partir des plans que les lignes de la forme vont naître, avec aussi mes mémoires de certains lieux, euh, et je vais vraiment travailler avec l'équerre aussi, pour construire toute la géométrie. Au fur et à mesure, après, il va y avoir du crayon qui va revenir, je vais revenir avec la canette, euh, je vais faire aussi des pochoirs, vraiment un mélange tout au long. Et puis par la suite, pour vraiment finir avec la, la touche finale de la résine qui va vraiment venir créer, un peu fermer aussi ce lieu-là, euh, vraiment le, le figer un peu dans le temps pour montrer que c'est vraiment une petite bulle que j'ai viens de créer. Ça donne une signature supplémentaire à cette forme-là que je viens de créer, à ce monde-là que je viens de créer. Le fait que ça soit très brillant donne un, un effet d'avant-plan beaucoup plus fort et on oublie un peu le, tout le reste, on oublie le canevas, ça devient vraiment comme un, un support qui est essentiel pour la forme, mais qui n'est pas important autant que les couleurs. C'est toujours des, des, une décision, c'est toujours des choix, de, lorsqu'on fait un tableau, euh, lorsqu'on crée de l'art, okay, est-ce que je choisis de garder ça ou je l'enlève, donc c'est toujours des choix tout longs et c'est comme ça qu'on qu guide qu'on se guide mutuellement, puis que l'œuvre, en bout de ligne, finit par se finir. La portion la plus difficile du travail de création, euh, c'est de toujours bien le nourrir. Premièrement, toujours nourrir son inspiration, toujours s'informer, toujours voir beaucoup de choses pour nourrir la petite bête créative en nous qui va nous permettre d'aller de l'avant dans ce qu'on fait. Euh, L'autre portion difficile du travail d'artiste, c'est d'être seul dans l'atelier. Ça peut devenir des fois pesant. Donc, c'est important de bien s'entourer. J'ai un cercle d'amis artistes. Si j'ai des, euh, des angoisses, euh, qu'importe, ils, ils sont toujours là. On, on essaie d'être le plus là possible parce que ça peut être vraiment un une job solo, être une job toute seule dans l'atelier. Ça peut devenir lourd, mais d'avoir des gens vers qui se tourner quand on a des questions, c'est vraiment... C'est Bien, c est, c est, ça, ça encourage puis ça supporte, puis quand que ça va mal, ben, on passe à travers puis euh, on dit que ça va mieux aller. J'ai plusieurs objectifs sur le plan carrière euh, en tant qu'artiste serait que je sois euh, acquise par une collection euh, de musées, mais euh, de l'autre côté, l'artiste en, en moi, le, dans l'atelier, euh, le but ultime c'est juste. La prochaine peinture, c'est juste de trouver le tableau euh, à la limite qui me ferait arrêter toutes les autres. Là. Le tableau, le ultime tableau que euh, après ça, je ne peux plus créer. Être créatif au quotidien, c'est euh, toujours chercher, toujours être à la recherche d'un petit quelque chose qui est signifiant dans sa pratique. Euh, je suis toujours en train d'observer ce qui se passe autour de moi pour aller capter le plus possible euh, une nouvelle idée, une nouvelle image qui pourrait me servir dans ma création. Je ne connais pas d'autres façons d'être. Je ne d'autre façon de vivre.